Ça résonne « je suis face à mes démons ». Ça résonne « je suis face à mes propres interrogations euh, qui ont pour origine mes propres blocages ». Comme si, ok, oui tu vis un blocage, oui tu vis comme une stagnation. Euh, rien n'est totalement figé dans la vie. Il y a toujours un mécanisme, il y a toujours un mouvement, il y a toujours une impulsion qui t'emmène quelque part. Le mouvement est, est soit concret, donc, les choses bougent de manière matérielle, dans notre vie concrète, soit elles sont intérieures. Euh, tu dois te départir... Et en, en Enfin non, c'est pas tu dois... T'es en train de te départir d'écailles, de limitations, de blocages, de croyances qui, elles, te bloquent réellement pour ça. Et pour ça, tu dois faire comme une sorte d'arrêt sur image Sur qui tu es D'arrêt sur image sur... Euh, pour toi, tes désirs, sur euh, que le désir n'est pas quelque chose de sale, que le désir n'est pas quelque chose qui se cache. Ouais, c'est principalement... Euh, ouais. Pour toi, c'est ça. Il y a ce côté... Euh, bah ouais si le désir se cache je ne peux pas l'exprimer aux autres à mon entourage je ne peux pas me l'avouer à moi-même me le dire à moi-même et donc je ne peux pas prendre acte de, de ce désir que j'ai de changer de changer la forme de mon expérience voilà ce que ça sous tend pour toi, Jessica ce côté je veux changer la forme de mon expérience je veux montrer aux autres celle que je suis devenue et en fait celle que j'ai toujours été mais il y a un manque d'autorisation là-dedans encore une fois on tourne vraiment sur, sur ce thème aussi ce soir. Alors, pardon. Euh, euh, le côté « je me sens perdu », c'est la redéfinition de toi-même. Est-ce que tu t'autorises à aller vers ce qui te fait réellement envie Parce que voilà ce que ça résonne. Euh, Qu'est-ce qui bloque le côté expression de mon désir euh, c'est l'assimilation que le désir chez une femme, c'est forcément être une pute. Forcément... Ça résonne comme ça dans l'inconscient. Ça ne veut pas dire que toi, consciemment, tu te définis comme ça. C'est juste que... c'est Désir et femme, c'est forcément la prostitution. Désir et femme, c'est forcément quelque chose de sale et à cacher. Et pourtant, tu te sens... En fait, voilà ce que tu te caches aussi à toi-même, c'est que tu te sens avoir les épaules de gérer des projets, de te gérer toi-même, de donner une direction à ta vie. Et qu'est-ce qui fait écran à cette impulsion, à ce noyau brûlant C'est le côté sale. C'est le côté impensable pour moi. Comme si le la sphère familiale, les limites familiales t'interdisaient à aller plus en avant là-dedans et que tu voulais à la fois répondre à l'allégeance par rapport à cet extérieur qu'est ta famille ou autre et à la fois répondre à ton besoin. Et ma vision de ce que tu vis, c'est que soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. Et qu'est-ce que ça sous-tend pour toi de choisir tes besoins, toi, ton ego, C'est ce côté égoïste, c'est ce côté je, je, je, je me regarde dans la glace et je regarde et je vois pleinement où j'en suis. Et je prends acte de ce que l'on m'a fait dans ma vie, que ce soit mon père, ma mère, euh, mon frère, ma soeur, pour euh, redesigner, redéfinir une, un nouveau cap, une nouvelle direction. Tu ne peux pas dire à la fois « oui, je veux manger des pâtes » et euh, « oui, on va au restaurant euh, italien pour manger euh, des pâtes à la carbonara » et à la fois dire euh, « je veux manger chinois ». C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est intéressant chez toi parce que c'est ce, ce volte-face vers toi-même parce que tu as peur d'être seul au fond. Voilà ce que ça résonne. Il y a une peur de perdre le lien. Et cette peur de perdre le lien, on la, partage, on la partage tous avec toi, Jessica. Tout le groupe est concerné. Donc, c'est une information qui concerne tout le monde. Ce côté si je me choisis moi, je vais être séparé des autres. Je ne vais plus recevoir leur attention, leurs compliments, mais aussi leurs réprimandes. Parce que au fond, j'étais habitué à ce côté même si c'est négatif, il me portent de l'attention. Et heureusement que j'en ai, parce qu'au fond, je me sens seul. Au fond, je me sens dépareillé par rapport aux autres. Je me sens spécial. Dit autrement, tu voudrais être comme tout le monde. Être, euh, tu voudrais rentrer dans le moule. Sauf que tu t'aperçois que tu n'es pas une tarte. Tu t'aperçois que tu n'es pas fait, que tu ne brilles pas de la même manière, que tu ne scintilles pas de la même manière, que tu n'as pas la même coloration des autres. Et Ce jeu de contraste te fait te sentir seul et c'est pour ça que tu as du Maya à aller vers cette lumière t'as du mal à aller vers cette lumière qui est toi et en fait heureusement qu'on est comme ça heureusement qu'on est spécial heureusement que chacun vibre chacun a une note particulière a une tonalité particulière chacun est un mandala différent un mandala 3D un mandala multidimensionnel totalement différent des uns des autres et tu es en train de poser un pied sur ce chemin de je découvre la forme que je suis, je découvre l'être que je suis, qui comprend avoir des désirs, avoir une spiritualité, avoir une opinion que je peux exprimer, que je peux, qui peut être l'origine d'un choix de vivre seul, de me séparer de ma famille, de que ce soit temporairement, on s'en fout, c'est mais que je pense au fond à moi, que je m'aime, que je sois là, que je sois celle qui me rassure. Voilà, que ça résonne pour toi.